Ça s'allume. Oui. Merci à tous, à... à tous d'avoir commencé Daniel. Euh, Comment... On va aborder le, la dernière discussion avec euh, Jean-Claude Souffrir et Daniel euh, Donc Jean-Claude Souffrir est un médecin endocrinologue, ancien responsable de l'unité d'andrologie de l'hôpital Bicêtre à Paris. Euh, il a travaillé pendant très longtemps sur, sur la thématique de la, de la contraception et de la fertilité. Euh, parmi un large panel d'études, il a notamment fait partie du comité scientifique d'une euh, double étude en fait, sur huit sur ans mandatée par l'OMS euh, en tant que membre du comité scientifique. Et euh, avec lui, M. Daniel Abtecquier, qui est coprésident de l'Ardecom. L'Ardecom, c'est l'association pour la recherche et le développement de la contraception masculine, euh, qui travaille sur la, la diffusion d'informations et la formation sur la, sur la contraception masculine. Donc... Euh, Jean-Claude Souffier, je, je vous laisse la parole et euh, on, on prend les 30 prochaines minutes pour, pour vous enchaîner. Les... Je, quelques... je vais vous rajeunir en vous faisant, en parlant de quelques données que vous avez étudiées pour passer le baccalauréat. C'est-à-dire, en gros, vous allez vous rappeler qu'à la base du cerveau, vous avez une glande qui est l'hypophyse. Euh, oui, je rappelle euh, un petit peu pour euh, vous donner des repères à la façon dont je vais procéder. Je vais expliquer dans un premier temps les principes de la contraception, féminine que masculine. D'autre part, euh, vous dire ce qui a été peu, euh, fait en France dans le domaine clinique et dans le domaine expérimental. Voilà. Sans oublier les camarades de Rennes qui ont travaillé également sur le sujet. Alors, euh, très schématiquement, à la base du cerveau, vous avez une glande qui est l'hypophyse, qui sécrète deux hormones qui s'appellent la FSH et la LH. Au moment de la puberté, euh, ces deux hormones se réveillent. Euh, chez la femme, elles stimulent l'ovaire, c'est-à-dire qu'elles permettent euh, à chaque cycle d'augmenter la taille et de rendre mature un ovocyte, de permettre son ovulation et également, de façon, euh, c'est important, déterminer la féminité, c'est-à-dire l'aspect du corps et euh, le comportement sexuel féminin. Cette hormone qui est fabriquée à ce moment-là, dans un premier temps par l'ovaire, et puis dans un deuxième temps dans l'ovaire, c'est-à-dire premier temps, c'est la première phase du cycle menstruel, et à partir de l'ovulation, euh, la deuxième phase. Alors dans la première phase, vous avez une hormone qui s'appelle le stradiol, qui augmente dès le début des règles, et puis qui évolue tout au long du cycle. Et après l'ovulation, vous avez une deuxième hormone qui s'appelle la progestérone, euh, qui est sécrétée. Ces deux hormones, en dehors de, du fait qu'elles développent les caractères sexuels féminins, ont un rôle au niveau d'hypophyse, c'est-à-dire au niveau, à un certain niveau, elles inhibent la sécrétion de la FSH et de la LH. Et c'est le principe de la contraception féminine. Les pilules féminines contiennent de l'estradiol et un dérivé de la progestérone. Elle trompe, en quelque sorte, l'hypophyse qui cesse de sécréter la FSH et la LH Et à ce moment-là, il n'y a plus de maturation de l'hocytique, il n'y a plus de Mais euh, le cycle hormonal, physiologique, féminin n'est pas tout à fait rétabli. On se trouve dans une situation hormonale différente, c'est-à-dire une situation en plateau où on a à la fois... L'hormone qui apparaît dès le début, on le donne euh, l'hormone qui apparaît dans la deuxième partie du cycle et l'hormone qui apparaît dès le début du cycle. Vous pouvez m'interromper, m'interrompre tant que vous voulez, hein, pas, si ce n'est pas clair. Donc, euh, la pilule, c'est un mélange, j'utilise le stradiol et d'un dérivé de la progestérone, FSH et LH sont inhibés, le verre se met au repos. Euh, pour l'homme, la contraception hormonale est basée exactement sur le même principe. Homme, au niveau de l'hypophyse, il s'écrète la FSH et la LH. La FSH et la LH interviennent au niveau du testicule pour la fabrication des spermatozoïdes, qu'on appelle la spermatogenèse, mais également, alors que chez la femme, ça fait fabriquer une hormone qui est le stradiol, et puis la progestérone, chez l'homme, ça fait fabriquer une hormone qui est la testostérone. Alors, le symétrique, on prend la testostérone, on l'administre à l'homme, on a une inhibition de la FSH et de la LH, et le testicule se met au repos, et on est contracepté. Voilà pour les principes. Euh, il faut dire que si on ajoutait un composé supplémentaire à la testostérone, qui est un progestatif, l'efficacité de l'action de la testostérone sur la FSH et la LH est augmentée. Alors, euh, là, du point de vue historique, comment ça s'est développé en France Dans les années 80, il y a eu euh, un certain nombre, j'étais en consultation de diabétologie à l'époque, il y a eu un certain nombre de femmes, et deux femmes qui ont réclamé une contraception masculine parce qu'elles souffraient des effets des contraceptions féminines, quelles qu'elles soient, aussi bien stérilées de l'époque, qui étaient stérilées de très grande taille et sans hormones, et d'autre part, de prise de poids, de pilosité, et souvent, et ce qui apparaît actuellement dans les pilules actuelles, de baisse des libido et de phénomène dépressif. Il y a une revendication féminine de demande de contraception masculine. Donc, endocrinologue, je connaissais un petit peu ce qui s'était fait en France, puis ce qui se faisait au niveau international, et inspiré par euh, les travaux d'un Anglais qui s'appelle Baines, et puis d'un gynécologues français, le premier s'appelant euh, Salabarro, le deuxième euh, Mauvais Jarvis, j'ai proposé un traitement par pilule. Donc j'ai un peu étonné qu'on ne pas de pilule masculine comme si ça n'existait pas. Donc euh, depuis 80 en France, on peut donner un traitement par pilule. Et puis associé à une solution ou à une lotion de testostérone. Écoutez, euh, je crois que Daniel Haptecker a vu, euh, on est ressorti, et je crois qu'il l'a utilisé, on dira ce qu'il en pense au niveau du vécu. Le traitement a été efficace, les spermatozoïdes euh, ont disparu, euh, le la libido qu'on disait toujours craindre lorsqu'on faisait de la contraception masculine euh, a été maintenue quelquefois améliorée. On en parlera plus tard, si vous voulez, dans les questions. Bon, il y a eu 35 hommes qui ont été traités comme ça. Ça a été publié euh, dès 80 pour euh, six volontaires, puis ensuite sur 35 hommes euh, dans une bonne revue internationale. Et ça a eu un certain, un certain écho. Donc, qui fait qu'on euh, m'a demandé de participer à des essais euh, de l'Organisation mondiale de la santé qui étaient basés sur une, un autre principe, euh, qui était l'injection hebdomadaire de ce Alors, ça a été deux essais multicentriques dont le but était de savoir si c'était efficace. Alors, là, les études sont très nettes. Un certain niveau de baisse du nombre de spermatozoïdes. L'efficacité est égale, sinon supérieure, aux pilules féminines toutes mélangées. Donc on a ces données. Donc ces études multicentriques ont été faites aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en France, en Chine, sur deux centres au moins, en Australie. Et donc on a ces données qui sont des données, comme on dit, en anglais robuste, pour partir que des contrats, la contraception hormonale masculine est possible actuellement. Voilà. Donc, dans euh, une oreille attentive, des décideurs. Les décideurs sont à la fois politiques et d'autre part euh, financiers. Euh, pour le moment, ça n'a eu qu'un écho tout à fait euh, limité. Alors, ces travaux ont été par ailleurs... Euh, euh, soutenu par dans le cadre de mon laboratoire par des travaux expérimentaux. Alors, on a beaucoup parlé à un certain moment d'une pilule euh, chinoise miracle qui s'appelait le Gussipol, qui avait été donnée à 10 000 hommes en Chine. Et dans l'histoire, je pourrais détailler dans les discussions. et un extrait de graines de coton, d'huile de graines de coton. Le euh, nous l'avons testé, nous, pas chez l'homme, mais chez l'aura. Et on a obtenu des résultats inquiétants puisque beaucoup de rats ont sous le traitement. Ce qui pose la question de savoir comment l'expérimentation clinique est faite en Chine. Par ailleurs, le traitement que nous avions proposé aux hommes pour le contracepté, qui était à l'association, donc ce comprimé était un projet. dans le monde, qui s'appelle l'amidroxyprogestérone, bon, et la bon, testostérone ben, chez l'animal. Et avec les questions, est-ce que c'est efficace chez Laurent La question était, c'est 100% efficace. Et est-ce que dans la descendance, il y a des anomalies qui apparaissent à la descendance de ces rangs Les résultats ont été positifs, on a eu des portées normales à l'arrêt du traitement avec un développement normal de la descendance de ces animaux. Parallèlement, un effet inattendu est apparu, c'est-à-dire que quand on contracepte, c'est-à-dire quand on met le testicule au repos, qu'on l'empêche de fabriquer des spermatozoïdes, brusquement, il y a une espèce de cuirasse qui se fait autour du testicule, qui est protégée contre les effets des toxiques. Alors, ça a été un peu développé dans mon laboratoire, mais très amplifié par Bernard Gégou à Rennes. Voilà. Voilà l'état de, des connaissances françaises sur le sujet de la contraception hormonale masculine. Est-ce que, par curiosité, vu qu'en plus on, on se situe à Rennes, vous pourriez rappeler le nom de l'unité euh, rennaise qui a travaillé sur le sujet Pardon, l'unité L'unité de recherche euh, qui a travaillé sur le sujet à Rennes et le, le nom des… Euh... Ben, c'est la faculté des sciences, c'est Bernard Jégou qui est malheureusement décédé récemment euh, je crois que c'est une unité de biologie de la reproduction et qui est maintenant dirigée par une jeune femme, je ne sais pas son nom. Et celui qui a utilisé chez l'homme de la contraception dérivée un petit peu du traitement que j'avais mis au point, c'est le professeur Lelanou au CHU de Rennes. Vous m'entendez C'est très très bien. D'accord, donc pour, pour reprendre un peu le, le, le propos et sur, sur ce qui a été fait jusqu'à maintenant, euh, donc il y a eu votre, votre étude qui a visé un peu à améliorer et et l'efficacité de la prise d'un traitement contraceptif masculin par rapport à, à un produit qui existait déjà par le passé et qui s'est avéré être euh, très efficace, euh, qui a passé tous les, tous les toutes les étapes et les tests de validation scientifiques. Euh, et euh, malheureusement, malgré cela, euh, ça n'a pas abouti à un produit qui euh, est fait l'objet d'une commercialisation importante. Euh, le, le, alors, le produit existe dans toutes les pharmacies. Bien. Donc, la commercialisation est possible, mais euh, on ne peut pas, quand euh, on propose un traitement, se fonder simplement sur Donc, dans différents centres à travers la France sont nécessaires. Pourquoi Parce que dans les, dans les, études, dans, enfin, les essais cliniques de l'Organisation mondiale de la santé, on s'est rendu compte qu'il y avait une, au niveau des effets une variabilité géographique. Les Chinois euh, répondant de façon beaucoup plus efficace que les autres populations. Pour... Il n'y a pas eu assez de sujets pour comparer groupe par groupe, par exemple ce qui se passait en Grande-Bretagne, aux États-Unis, en France. Mais à partir de ce que moi j'ai fait en France, on a l'impression, il y a peut-être d'autres facteurs qui sont intervenus, parce que ma sélection pour accepter un homme en contraception masculine est extrêmement sévère. On a l'impression que les Français répondent mieux au traitement euh, dit OMS. Euh, euh, des autres groupes, je ne sais pas, je suis un peu euh, étonné par la façon dont les Américains classent les gens, puisqu'ils appellent caucasiens et non caucasien. je ne sais pas si je suis très caucasien, mais enfin, peu importe, ils opposaient les caucasiens aux Chinois, mais enfin, c'est voilà. Donc, on, on a l'impression qu'en en fait, il y a des effets euh, que peut-être est négatif et positif, qui n'existent pas dans les... On t'entend plus, Jean-Claude. Ah. Oui. On, on, on a un peu de, de mal à, à vous entendre, Jean-Claude. Euh, vous m'entendez mieux Oui, là, très bien. Peut-être tu peux revenir sur tes deux, trois dernières phrases, s'il te plaît, sur les populations. Là, voilà. Je voulais dire que ces groupes-là. Qui ne constituent que 35 personnes par, par pays sont insuffisants pour promouvoir de façon euh, généralisée ces traitements comme des traitements contraceptifs. Ça nécessite que des études multicentriques soient faites dans un pays parce qu'il y a des spécificités de réponses propres à chaque pays les Chinois ne répondant pas comme les Américains et les Français ne répondant probablement pas comme les Américains au traitement. C'est valable pour la contraception masculine du parme, mais pour beaucoup d'autres médicaments également. Il y a une spécificité propre, hein, on ne peut pas universaliser des résultats un, de, de, de protocoles de médicaments qui ont été faits dans un seul pays. Voilà. Donc, ce que nous souhaitons actuellement c'est que le ministère de la Santé, les industriels euh, ne pas un intérêt considérable, le ministère de la Santé, et les autorités de santé en France favorisent des études multicentriques de contraception masculine, hormonale et non hormonale, pour déterminer et les effets positifs et les éventuels effets négatifs. Voilà. D'accord. J'ai répondu, est-ce que c'est clair Oui. Très clair, merci. Et en plus, ça, ça permet de faire une bonne, bonne transition pour passer la parole à, à M. Daniel Abteuquet. Donc là, on a eu on a une assez bonne revue sur, sur la partie hormonale. Comment est-ce que vous, avec l'ARDECOM, justement, vous contribuez un peu à, à, à l'apparition et la promulgation de, de nouvelles méthodes donc masculines dans le cas de l'ARDECOM non, je vais peut-être pas répondre directement comme ça. Euh, D'abord, je suis désolé de ne pas avoir pu venir. Euh, J'habite très loin et je craignais qu'il n'y ait pas de train aujourd'hui, ou j'espérais qu'il n'y ait pas de train. <rire> euh, D'abord, et puis autre chose, donc je suis co-président d'Ardecom et pas euh, président. Mais je voudrais juste faire un tout petit historique parce que c'est important dans, dans la démarche qu'on a par rapport à la contraception sur Ardecom. Donc Ardecom, c'est quelque chose qui est né à la fin des années 70, euh, début des années 80 et dont on va dire que la, la, le grand moment de vie était donc toute la décennie 80, avec euh, effectivement des hommes qui, euh, parallèlement au groupe de parole de femmes qui existait depuis quelque temps on souhaitait constituer des groupes de paroles d'hommes pour réfléchir à, à, à, et, et essayer de se sortir, de refuser les rôles d'hommes dans lesquels on se sentait enfermé. À l'époque, on parlait de, de rôle d'hommes, je pense que si maintenant on dirait assignation genrée, et c'est dans cette démarche-là qu'on était… Euh, avec un souci euh, important d'égalité femmes-hommes. Euh, et donc, parmi euh, ces différents groupes de parole, un groupe de parole parisien, dans lequel je n'étais pas, mais euh, qui, a, qui est quand même à la naissance d'Ardecom, a décidé, au-delà au des, des choses traditionnelles, de prise en charge, euh, des tâches ménagères qui sont très courues, d'essayer, de, de, à partir d'une réflexion sur leur sexualité, la procréation, etc., de, euh, bah de, de, de trouver une solution pour prendre en charge leur propre contraception et euh, ne pas, euh, comment dire, s'appuyer sur quelqu'un d'autre, mais bah, assumer leur choix de relation sexuelle avec pénétration vaginale euh, pas, pas exclusivement ça mais quand ils faisaient ce choix de ne pas avoir à se reposer ou à, ou à laisser quelqu'un d'autre assumer le choix d'avoir ce type de relation euh, sexuelle euh, à un moment où ils n'avaient pas forcément envie d'avoir un enfant donc euh, ils ont commencé à s'intéresser à ce qui pouvait exister et il y a eu la rencontre avec Jean-Claude Souffir, dont il vous a parlé. Et donc, est née cette association Ardécom et un certain nombre d'hommes. Jean-Claude a parlé de 35 hommes. En fait, 35 hommes, c'est le nombre d'hommes sur lesquels il y a eu, qui ont été inclus dans des études et sur lesquels il y a eu des publications. Mais en fait, il y a eu à l'époque plus de 200 hommes qui ont, dans le cadre de notre association, utiliser cette contraception au départ hormonale Et puis, il se trouve qu'à Toulouse, autour de quelqu'un qui était étudiant en médecine, particulièrement motivé par ça, et qui a fait, en fin de compte, toute sa carrière médicale et de recherche sur la contraception masculine thermique, Roger Mioset, donc il y a un certain nombre d'hommes qui ont fait le choix plutôt d'utiliser la contraception thermique. Donc, Jean-Claude vous a expliqué le fonctionnement euh, de la méthode hormonale. Euh, oui, alors, petite chose, euh, il m'a il envoyé une petite balle que je vais récupérer au bon avant de passer à la, à la contraception thermique, hein, puisqu'effectivement, moi, à l'époque, j'ai utilisé euh, la méthode hormonale. Il m'a euh, demandé de, de, de parler de mon vécu, donc moi, je l'ai très bien vécu pendant… Euh, plusieurs années, sans problème aucun euh, au, en termes de santé, en termes de, de libido, en termes d'efficacité. De, euh, donc, j'étais en total azoospermie pendant plusieurs années et euh, j'ai arrêté euh, la contraception euh, hormonale pour... Euh, j'allais dire avoir un enfant pour faire un enfant puisque j'avais déjà un enfant que je n'avais pas fait mais j'ai arrêté pour faire un enfant qui lui d'ailleurs à l'âge adulte est allé, euh, avait envie de se contracepter euh, pratiquement de la même façon qu est, qui est allé rencontrer euh, mon ami Jean-Claude Souffir qui a refusé de, de, de lui prescrire une contraception du fait qu'il était fumeur parce que Jean-Claude vous a dit tout à l'heure qu'il était très rigoureux sur les personnes à qui il acceptait de prescrire une contraception, il a dit masculine, mais il est aussi rigoureux en termes de contraception féminine. Il a toujours considéré que les contraceptions hormonales ne devaient pas être prescrites à des fumeurs, à des gens en surpoids, à des gens qui avaient des antécédents. Donc, il y a une rigueur importante qui est donnée pour ceux qui ont pu dire des choses sur la prescription de la contraception masculine hormonale, mais dans l'esprit de Jean-Claude Souffire, que je connais bien, il pourra infirmer ou confirmer, euh, il aurait la même rigueur vis-à-vis euh, -vis, euh, des femmes. Hein, donc C'est euh, plutôt la contraception hormonale et pas la contraception hormonale masculine qui, est, qui nécessite euh, une grande rigueur. Donc, euh, j'ai parlé donc, de, de, de comment était Nardécom et euh, d'hommes qui, au sein euh, de, de l'association, un groupe qui est né à Toulouse, donc, a souhaité euh, ne pas prendre d'hormones et trouver une autre solution donc, autour de, de Roger Mieusset. Et euh, Roger, donc, qui s'était déjà plongé dans la littérature scientifique, à euh, retrouver un certain nombre de choses. On sait depuis des siècles que les, les hommes qui sont exposés à de fortes chaleurs, les boulangers, euh, plus récemment les hommes qui bossent dans les hauts fourneaux, ont des problèmes de, de fertilité. Et donc, euh, les choses ont, ont, ont été étudiées et on sait qu'à partir de 35 degrés, lorsqu'on expose lorsque les testicules sont exposés à des températures supérieures à 35 degrés, la spermatogénèse s'arrête. Donc l'idée a été, dans un premier temps, au sein d'Ardecom, mais ça c'était avant le groupe de Toulouse, il y a eu quelques hommes qui étaient des sédentaires qui ont cousu des résistances électriques dans un petit bout de tissu qui se mettait dans le, dans le, le slip pour chauffer la température des testicules, ce qui s'est avéré quand même très très compliqué, euh, à, à développer euh, même si ça a été euh, efficace et le, les hommes du groupe de Toulouse autour de Roger et Miocey ont trouvé un système qui est de euh, remonter les testicules euh, à l'entrée des canaux inguinaux euh, et là leur température est portée en à 36 degrés donc au-dessus des 35 degrés fatidiques et donc euh, la spermatogénèse s'arrête alors, le système, c'est un slip qui a été mis au point donc par ce groupe et, et, et on va dire optimisé par Roger Miossey au cours des décennies où il en a prescrit. Euh, ça consiste à euh, porter un sous-vêtement, donc un, un premier slip euh, dans lequel on pratique euh, donc, euh, une ouverture, un trou. Dans ce trou, on passe la verge et on euh, passe aussi euh, le, le scrotum, la peau des bourses et les testicules euh, n'ayant plus euh, les bourses pour se, pour se mettre en place, ben, euh, se mettent à l'endroit où, où ils peuvent, à savoir à l'entrée des canaux inguinaux. Ce qui est quelque chose qui se produit euh, pour, euh, je ne vois pas la salle, mais j'imagine qu'il y a quelques hommes dans la salle, quand on va se baigner dans un torrent d'eau glacée, euh, ben, les testicules se positionnent tout de suite en position de protection à l'entrée des canaux inguinaux, et c'est ça les faire chercher. Bah, je vois des chaises, mais je vois personne. Merci d'avoir fait ce recul. <rire> voilà. Euh, voilà, en tout cas, euh, effectivement, euh, c'est quelque chose, il ne faut pas imaginer, pour ceux qui n'ont pas pratiqué, qu'on enfonce les testicules au fond de trucs. C'est une position qui est, euh, très confort... oui, qui est très confortable, qui n'est pas plus inconfortable, j'imagine, euh, que de porter un soutien-gorge, même si ça m'est rarement arrivé jusqu'à présent. Voilà. Euh, donc, cette, étude a fait, euh, cette méthode a fait l'objet d'un certain nombre d'études et de publications par Roger Mieusset au CHU de Toulouse. Voilà. Et euh, à l'heure actuelle, il y a un certain nombre de, de méthodes qui s'inspirent euh, de cette méthode de contraception thermique, euh, d'aucuns ont certainement entendu parler euh, de l'anneau contraceptif qui est, qui est beaucoup vendu, euh, bah, qui se dit anneau contraceptif ou ce qui s'est dit anneau contraceptif, qui est quelque chose donc, qui s'inspire de, de, de la, la méthode et du slip, on va dire mieux c'est du slip du CHU de Toulouse et euh, donc aussi de slip qu'on peut, peut fabriquer à la maison tant l'un que l'autre sont des choses qui ont certainement un grand intérêt en termes d'expérimentation, c'est certainement des choses sur lesquelles on doit pouvoir faire des choses, mais simplement le problème que moi j'ai en tant que responsable d'une association qui s'est toujours attachée à l'innocuité des méthodes promues et à... Donc, euh, oui, aux euh, questions d'égalité femmes-hommes et de relations entre les femmes et les hommes, euh, je trouve que le mode de diffusion de ces méthodes est un peu olé-olé, dans le sens où euh, ben, on, on diffuse ça et on se retrouve, à, en, tout en faisant comme si les études qui, été publiés, qui ont été publiés par Roger Mieusset pouvaient totalement s'appliquer à ces méthodes expérimentales qui ne manquent pas d'intérêt, mais qui, qui ont besoin d'être étudiées un peu plus en profondeur. Et surtout, que, bon, on ne sait pas quelle est l'innocuité à long terme réelle, de, de, de ces méthodes, avec effectivement peut-être quelques craintes qu'on peut avoir, et puis euh, surtout, euh, pour avoir rencontré pas mal de gens, de couples, de compagnes, de gens, de d'hommes qui portaient ça, je pense que euh, les personnes qui l'utilisent et leurs partenaires féminins, euh, féminines, pardon, on peut dire une partenaire, euh, ben, ne savent pas, pensent que c'est quelque chose qui est prouvé, approuvé, etc., alors qu'on euh, est dans, dans, dans l'expérimentation. Voilà, donc c'est très intéressant. Euh, donc, il y a tout ce travail à, à mener euh, sur euh, les différentes méthodes et alors, une dernière chose qu'on a peut-être oublié, et Jean-Claude et, et, et, et, Jean et moi, de dire, c'est que lorsque Ardecom est né, dans les années 70-80, qu'on a travaillé sur ces méthodes, la vasectomie était encore interdite en France. Hein. La vasectomie n'est autorisée en France que depuis la loi du 4 juillet 2001, donc c'est relativement récent, et qu'on a quand même... Pour l'instant, en France, encore très peu d'hommes qui sont vasectomisés, alors que la vasectomie est une méthode euh, pas chère, sûre, euh, efficace, sans, sans risque aucun, euh, et qui est très, très développée euh, dans un certain nombre de pays, notamment dans les pays anglo-saxons, mais pas que, hein, où on a dans les pays anglo-saxons, on va dire, selon les pays, euh, entre 15 et 25 des hommes en âge de procréer qui sont vasectomisés, alors qu'on était euh, il y a quelques années en France à 0,2% et maintenant qu'il y a une énorme explosion des vasectomies en France, on est à à peine plus d'un pour cent des hommes en âge de procréer qui sont vasectomisés. Voilà, je vais peut-être arrêter là-dessus et répondre à des questions s'il y a des questions qui doivent venir. Merci beaucoup pour euh, votre double intervention. Euh, C'était très intéressant. Alors, je, je me tourne maintenant vers l'audience. Euh... Pour, pour voir s'il y a un peu des interrogations. Oui. Alors, je, je répète au cas où pour les gens à distance, quels sont les freins concernant ces expérimentations Jean-Claude, tu veux répondre ou je réponds oui. Les craintes. Alors, il y a les craintes les freins, et la, la réalité. pas les craintes, c'est les, les freins. Les freins. Pardon, les, les freins. Les freins. Ah, Pardon. Entendu, les, les craintes sont des freins également. <rire> oui. euh, les freins. Écoutez, euh, euh, je ne peux pas répondre précisément. Bon. En tout les cas, on a, on a euh, par l'exemple de la véritomie qui a été évoquée tout à l'heure, euh, une espèce euh, euh, d'étude à mener de psychosociologie au niveau des décideurs français. Puisque la, la la vasectomie était utilisée par des millions d'hommes dans le monde et la France était frileuse et attendait je ne sais quoi. Il a fallu que quelqu'un qui travaillait avec moi à l'hôpital Bicêtre, le professeur Jardin, qui est urologue, a décidé de faire contre la loi, ou en de la loi, des vasectomies pour que ce qui risquait de lui coûter la prison, puisque la loi considérait cela comme une atteinte à, à l'intégrité physique de l'homme, pour que le ministère se réveille. Donc on a affaire à un problème de communication, mais on ne sait pas nous l'affaire, on est médecin, moi je travaille sur rencontre des, des hommes à ma consultation, je, je contracepte, je... Euh, je me suis occupé longtemps d'expérimentation animale. Euh, quant à la psychosociologie euh, des politiques, quelle que soit leur couleur politique, euh, je ne sais pas. Il y, y, y a un barrage à lever, un barrage mental. Une, sont sûrement des pré Il faut dire qu'il euh, euh, y a des préoccupations autres qui sont apparus au premier rang de la société, c'est-à-dire le sida et plein d'autres, le Covid, etc., qui étaient très largement développés dans la société avec des craintes autour de ces problèmes, qui fait que le ministère semble réagir à la crainte sociale. Voilà. Alors... Il réagit sur les contraceptions féminines après qu'il y ait eu un certain nombre de morts ou de tumeurs cérébrales liées aux contraceptions féminines. Donc il faut, et que ça a dit, il y a eu un effet d'amplification sociale pour que le ministère s'y intéresse. Voilà. Ce, heureusement, les choses se passent très bien en matière de contraception féminine, comme dans la mesure où ça, se, ça a l'air de bien se passer. Euh, en tous les cas faire de la contraception hormonale je dirais un mot de la contraception diétérmique tout à l'heure euh, très peu, peu compétente dans le domaine euh, je ne sais pas il, Donc, on mène des, des actions on écrit au ministre on écrit à la haute autorité de santé on écrit à l'agence du médicament la haute autorité de santé commence semble-t-il à s'intéresser euh, voilà maintenant je crois que c'est à la société à s'exprimer euh, mais de façon rationnelle et pas de façon passionnelle. Voilà. Euh, parce que, de façon passionnelle, j'ai un mot de la contraception thermique et en particulier de ce qui est vendu sous forme d'anneau. Alors, c'est une société euh, qui, qui vend un anneau qui coûte à peu près 4 euros à la fabrication et qui est vendu dans les 50 euros. Donc, euh, contrairement à nous qui sommes hospitalo-universitaires euh, sans clientèle privée, espérant, euh, on se trouve dans un contexte différent qui nous a surpris avec une, une organisation sur les réseaux sociaux prétendant que c'est une méthode naturelle, efficace, etc. Donc tout le contraire d'être naturel, chauffer les testicules, même comme le fait Roger, qui d'ailleurs Roger a publié des résultats euh, montrant qu'il y avait des risques très précis, ces risques, pour le moment, sont hypothétiques, donc je ne veux pas les détailler, mais voilà, on se trouve dans une espèce de situation où, au niveau des autorités politiques, on n'a pas l'accueil que l'on souhaitait, et au niveau de la société, on a, on a ou des industriels qui ne s'y intéressent pas, ou une petite société qui a essayé, de mon point de vue, à, à trouver un bénéfice financier à la diffusion d'une méthode qui est, Je ne veux pas aller plus loin dans ce domaine. D'accord, mais moi, je voudrais compléter, si, Jean-Claude, il, il y a un certain nombre de choses hein, qui, qui sont des freins. Euh, il y a des, des, des freins côté, on va dire, du, du marché il y a un marché de la contraception féminine qui est quand même très, très juteux euh, et euh, donc euh, pas forcément l'envie de, de, de, de faire prendre des risques à ce marché. D'un autre côté, euh, il y a aussi un certain nombre de femmes, de groupes féministes qui euh, considèrent que euh, la contraception est devenue une affaire de, de femmes et que ça doit rester une affaire de femmes et qu'il y a un certain risque à euh, voir apparaître des, des hommes qui veulent euh, faire de la contraception masculine. Sachant que nous, on s'est toujours, toujours défini en tant qu'association à ne pas vouloir remplacer la contraception féminine par la contraception masculine, mais à ouvrir le panel des possibilités avec un certain nombre de nouvelles possibilités de contraception, sachant que, pour moi, la bonne méthode de contraception, c'est celle qui convient à la personne et au couple, et où j'ai aucun point de vue scientifique ou moral pour définir qu'une méthode de contraception est meilleure qu'une autre. En outre, dans les différents freins, il y a aussi, pour en avoir discuté avec un certain nombre de, de, de gynécologues, qui considèrent, à tort ou à raison que l'urgence, c'est de faire connaître au maximum les méthodes de contraception aux jeunes femmes, sachant qu'ils disent qu'ils se retrouvent quotidiennement face à des adolescentes qui ont des grossesses non désirées et ils considèrent que la contraception masculine n'est pas une, une, une priorité. À part ça, il y a des choses qui sont... Surtout dans le milieu médical masculin pendant des années, c'est faut surtout pas toucher aux au zizi des hommes hein, euh, que les hommes bon, ont peur pour leur libido, mais aussi parce que les hommes sont, sont douillets. Euh, voilà. Alors ça c'est donc quelque chose qui peut-être va et dans le sens de pourquoi il euh, n'y a pas de décision euh, qui viennent d'en haut sur la la contraception, euh, bah sur les méthodes de contraception pour développer des recherches et d'expérimentations, mais d'un autre côté, et c'était peut-être le sens de la question, c'est euh, pourquoi les, les expérimentations euh, euh, sur les, les, les, les, les méthodes qui s'inspirent du, du, du slip de, du CHU de Toulouse, euh, c'est que euh, les gens qui actuellement utilisent euh, le ces anneaux ou ces slips faits à la maison, euh, se refusent un petit peu à rentrer dans une certaine rigueur scientifique qui est quand même nécessaire pour pouvoir conduire ces études. Et puis, je voudrais aussi rappeler donc, ce que euh, Jean-Claude vient de dire, hein, c'est que la méthode thermique, ce n'est pas une méthode douce, alors que c'est présenté partout comme de la médecine douce. C'est quelque chose qui n'est pas douce, c'est un, un traitement qui… Voilà. Okay. Bah, merci beaucoup. Euh, on va passer la parole à Rachel. Oui, merci. Euh, vous m'entendez bien Oui, très bien. OK. Euh, merci beaucoup pour cette présentation. C'était vraiment super intéressant. Euh, malheureusement, ma connexion m'a fait défaut par moment, donc je ne sais pas si ma question va, va être répétitive vis-à-vis -vis de, des informations qui ont été données. Euh, mais j'ai cru comprendre qu'il y avait moins d'effets secondaires pour la pilule contraceptive masculine euh, que pour les pilules féminines, donc je voulais savoir si, si, si c'était le cas euh, et si oui, euh, pourquoi si, si vous avez une idée Là, je laisse Jean-Claude. Non, je pas entendu Des, Des, la question. Je me permets de la répéter, euh, François. Oui. Euh, c'est euh, donc la Rachel, donc la PIC, nous demande euh, et elle dit qu'elle a entendu dire qu'il y avait moins d'effets secondaires à la contraception hormonale masculine qu'à la contraception hormonale féminine. Donc elle aimerait euh, que Bien, tu lui confies bon ou pas et voilà. Donc est-ce que c'est vrai et pourquoi Bon. Alors, euh, c'est pas il y a des effets différents, voilà. Euh, il y a des effets positifs de la contraception féminine, euh, que je ne mets pas en cause, euh, et il y a des effets négatifs de la contraception féminine. Idem, effet positif et effet négatif de la contraception masculine. À ce qu'on sait, c'est pas comparable. Vous avez, quand vous traitez euh, 200 hommes, et quand vous traitez des millions de femmes, incontestablement, vont apparaître dans la, le groupe du million de femmes des effets indésirables, non prévus. C'est ce qui se passe actuellement euh, avec les méningiomes, euh, des tumeurs bénignes du cerveau, euh, ou des de, de découvertes, enfin de, ça date de quelques années, mais ce n'est pas du tout prévu quand on a développé la contraception féminine, de savoir qu'au cerveau, quand il y avait une petite tumeur, il y avait des récepteurs à la progestérone et que le traitement hormonal de la contraception allait développer cette tumeur et entraîner des effets plus qu'indésirables. Donc, on ne peut pas comparer des petites études à une énorme utilisation. À partir des petites études de contraception masculine. Qu'est-ce qu'on peut dire au niveau des effets indésirables Les effets indésirables, ils sont très limités par la présence du médecin. Il y a un discours antimédical, etc. Euh, là, je fais de la contraception masculine depuis maintenant de très nombreuses années. Je n'ai pas eu d'effet indésirable majeur parce qu'il y a une sélection extrêmement rigoureuse avec des critères médicaux bénéficiant les effets indésirables des contraceptions féminines que l'on a extrapolées, et euh, si bien que les effets indésirables dans la population que je suis sont négligeables. Euh, les effets indésirables que l'on peut, euh, qui, ont, qui sont mineurs, euh, c'est d'une part euh, des poussées d'acné, d'ailleurs, certaines pilules entraînent des phénomènes analogues chez la femme, puisque le progestatif est un dérivé de l'hormone masculine, très souvent. Comme autre effet indésirable, euh, et ça a fait rire au euh, niveau international, c'est qu'on a, euh, a eu chez un sujet en France, on a dit que c'était un effet français, euh, euh, une augmentation considérable de, de l'activité sexuelle, qui devenait insupportable, euh, voilà les effets indésirables qu'on a observés. Si on prend une précaution, il y a une chose qu'il faut savoir également dans le développement, c'est des, des modifications au niveau sanguin. Euh, l'administration, c'est pour ça qu'on a parlé des, des athlètes tout à l'heure, l'administration de testostérone euh, entraîne des modifications au niveau de la production les globules rouges et ce qu'on appelle l'hématocrite, quand on le mesure. Et un hématocrite au-dessus d'un certain niveau est susceptible d'être responsable de complications analogues à la contraception féminine, c'est-à-dire des flébites et des embolies pulmonaires. Comme les hommes que je vois actuellement, ce qu'on dit, c'est qu'on donne la pilule à une femme, on la revoit un an après. Je trouve que c'est... Les... Non, non. On donne, d'abord, il y a différents types de pilules avec différents types de progestatifs. Ça nécessite une surveillance au préalable. On continuait pendant des années à donner des pilules à des femmes, ce qui était une espèce de semi-condamnation à mort. Hein, quand euh, ce qui est scandaleux de mon point de vue. Mais on ne fait pas de son corps ce qu'on veut, puisque c'est le reste de la société qui se charge de votre corps quand vous avez fait ce que vous en voulez. Alors, euh, donc, s'il y a une sélection extrêmement sévère euh, de, des gens, il n'y a pas énormément d'effets indésirables. Euh, C'est le préalable et la nécessité d'un contrôle médical fréquent et régulier avec une étude des antécédents minutieuses. Euh, ce qui a comme, apparaît comme effet désirable et, et qui n'apparaît pas avec la contraception féminine. La contraception féminine actuellement, telle qu'elle apparaît, modifie... Euh, modifie et le caractère chez certaines femmes, modifie et le caractère et l'envie sexuelle. Le cycle déterminant l'envie sexuelle chez la femme, c'est l'augmentation progressive de la testostérone chez la femme à partir du premier jour de euh, L'administration de la pilule modifie complètement le profil hormonal et le comportement sexuel est différent. Et beaucoup d'hommes et de couples qui viennent me voir aux contraceptions euh, se plaignent essentiellement de perte de libido chez la femme et souvent de phénomènes dépressifs. Ces phénomènes dépressifs, il pas, faut fallait, le savoir. Je vais juste euh, vous couper pour passer la, la parole à Noémie qui a une dernière question parce qu'on commence déjà un peu à, à dépasser sur, sur l'horaire du, du programme. Euh, donc Noémie, je te, je te passe la parole pour euh, cette dernière question Merci. Merci à vous, alors déjà je comptais à vous remercier pour cette intervention et euh, j'ai deux questions pour être précise ma première question, euh, je me posais justement euh, la question de quelles étaient selon vous les causes qui expliquent la très lente banalisation de la contraception masculine, bien qu'elle existe à l'heure actuelle et peut-être que je vais enchaîner directement avec ma seconde question. Je me posais également la question de savoir pourquoi la contraception, elle s'est d'abord développée et commercialisée à large échelle chez les femmes dans un premier temps. Moi, je veux bien répondre là-dessus. Euh, sur, sur la première question, euh, ben, il, y a deux, il y a quand même une chose qui est très importante, c'est que la grossesse non désirée, elle est portée par la femme. Hein, c'est elle qui se retrouve a priori plus en embêté lorsque la grossesse n'est pas désirée euh, là-dessus. Donc, c'est euh, déjà une raison qui peut expliquer euh, les choses. Par ailleurs, en termes scientifiques, on est euh, sur les, la, la, la contraception féminine, on est sur quelque chose que, euh, je ne voudrais pas que ce soit mal pris, mais quand même quelque chose qui peut paraître un peu plus simple, dans le sens où l'ovulation... C'est un événement mensuel qu'il faut bloquer. On bloque ou on ne bloque pas un événement mensuel. Le problème de la spermatogénèse, contrairement à l'ovogénèse, qui est un événement comme ça, c'est que la spermatogénèse, c'est un phénomène continu qui dure 93 jours, où on est en permanence, là, François qui est à la table, Jean-Claude, moi, d'autres hommes, depuis tout à l'heure, on a commencé à fabriquer des centaines ou des milliers de spermatozoïdes. Il y en a des centaines ou des milliers qui sont arrivés à maturité. Il y en a des centaines ou des milliers qui sont, euh, euh, bah, qu'on qu 20 jours, qu'on 50 jours, etc., bah, qui sont. Euh, en cours de fabrication, ce pas des, des spermatozoïdes, hein, c'est dans leur euh, fabrication, et donc c'est quelque chose de relativement plus compliqué. Lorsqu'on met un, un, un préservatif ou quand il y a une vasectomie, on coupe euh, quelque chose, donc euh, ce, ce, les spermatozoïdes ne passent pas, hein, donc, euh, alors que bloquer la spermatogénèse est un phénomène relativement complexe. Voilà, et sur la deuxième question, ben si peut-être que Jean-Claude voudra compléter, mais sur la deuxième question, c'est pourquoi la contraception s'est-elle développée puis commercialisée à large échelle chez les femmes, ben on, on rejoint un petit peu la même chose, une urgence peut-être qui était plus importante dans les années 50 pour les États-Unis, années 60 pour l'Europe, une nécessité importante Ma plus, plus, imp, ma plus importante, plus urgente chez les femmes que chez les hommes et donc, euh, donc on a réussi à développer ça et puis depuis c'est un marché de, de milliards d'euros, de dollars euh, depuis des années euh, et les labos euh, pharmaceutiques ou tous ceux qui développent des, des méthodes de contraception euh, euh, ben, ils gagnent de l'argent avec ça et donc euh, ce marché s'est développé et c'est un marché, effectivement, qu'on bah, euh, qu ne veut, euh, qu veut pas fragiliser. Je ne sais pas si Jean-Claude veut me compléter très rapidement. Non, non deux, mots, euh, deux mots simplement pour rejoindre qu'il y a contraception masculine et contraception féminine. Ça veut dire tous les deux qu'on entraîne une infécondité chez la femme et une infécondité chez l'homme. Très bien. Mais euh, à la différence, euh, je reprends ce qui a été dit et très vite, à la différence de l'homme, euh, c'est la femme qui paye les pots cassés quand il y a un échec de contraception masculine ou de contraception féminine. Les, donc, la balance n'est pas égale du point de vue biologique. Alors, pour les pour, je ne connais pas le milieu pharmaceutique, je vous le dis tout de suite. Mais j'ai été interrogé par l'inspection générale de la santé, l'IGAS, pour savoir ce que je faisais. Et euh, eux sont plus en contact avec l'industrie pharmaceutique. Le pharmacien de l'IGAS m'a dit, mais monsieur Soufir, ça ne se développera jamais. Ça ne se développera jamais parce que si un laboratoire X se met à faire de la contraception masculine, ça veut dire qu'il n'est pas que sa contraception qu'il vend si facilement aux femmes et euh, pose problème. Donc, euh, ne comptez pas trop euh, sur les, les possibilités de développement. Donc, il y a des lois, ça permet de révéler la société et de ce que sont euh, les lois du marché qui interviennent. Alors, il y a en plus, et je termine là-dessus, euh, il y a un lobbying, il y a des gens qui sont payés euh, de industrie, des industriels pharmaceutiques. Donc, c'est le métier de, de faire du lobby pour l'industrie pharmaceutique. Euh, vous n'avez qu'à lire Le Monde d'hier euh, et euh, les rencontres de Madame Ségolène Royal, qui se rencontre assez fréquemment euh, dans un lieu où les invitations sont faites par un, un monsieur dont le métier est de faire du lobbying pour l'industrie pharmaceutique. Alors, les médecins sont invités à des restaurants, ils sont invités euh, dans des à des croisières, ils sont invités euh, donc. Euh, euh, dans des hôtels luxueux pour euh, des, des, des pseudo-présentations organisées par les laboratoires pharmaceutiques alors que ça devrait toute présentation de ce domaine devrait être purement universitaire donc il y a une organisation intelligente du marché pour développer la contraception féminine alors actuellement on voit tous les ennuis de apparaître c'est pas une condamnation du tout de la contraception féminine c'est une... Euh, une condamnation du mauvais suivi et des mauvaises indications de la contraception. Est extrêmement bien, il n'est pas question de... Mais on sait que dans certaines situations, ça favorise des cancers du sein, dans certaines situations, ça favorise euh, des flébites et des embolies pulmonaires et des morts subites. Et que dans certaines situations, ça fait. Un certain nombre. Et par ailleurs, il y a plein d'effets positifs des contraceptions féminines. Quand elles sont bien indiquées, on donne le bon dosage à la bonne personne. Récemment, on disait il n'y a pas de contraception idéale. Il n'y a pas de contraception idéale. Une contraception, ça se négocie avec le couple, plutôt qu'avec la femme seule, de préférence, avec le couple et en sachant bien à qui on donne ce qu'on donne. Voilà. Eh bien, ça fait un une Très belle conclusion. Euh, en tout cas, merci beaucoup pour, euh, merci pour votre accueil. Vous avez consacré. Oui. On, est, on est bien sûr déçus de ne pas avoir pu vous accueillir sur place. Mais euh, ma foi, je, je pense que tout le monde a eu un grand intérêt pour cette intervention. Euh, je me permets juste de communiquer à l'auditoire que Jean-Claude Souffir m'a autorisé à, à donner ses coordonnées pour. Euh, pour répondre à certaines questions un peu plus précises. Donc, je vous invite à, à venir vers moi si, si jamais vous vous êtes intéressé. Merci encore. Merci euh... encore. Salut Daniel. Salut. Au revoir tout le monde. Et merci. Et puis, je vous souhaite une